Bonjour et bienvenue à saint 88.1 et 106.7 à la question métier. Mes invités aujourd'hui sont Joseph Jacquard et Paul Toffs de, de Nouvelle-Écosse. Bonjour, comment ça va vous autres? Ça va bien, excellent. Bon, on va parler de, de l'association acadienne métier siroquois. Peut-être, Paul, tu peux nous donner un peu d'histoire là-dessus oui, euh, vraiment, pour commencer, on pourrait dire que dans les an 1500, il y a beaucoup de navires de l'Europe qui sont venus pour la pêche et la morue. C'est à Jean Cabot que va faire la découverte en 1497 de l'abondance de morue sur les côtes, que ce qui est devenu l'Acadie. Le résultat de ça, c'est qu'ils ont vu à, à prendre des autochtones que pour, pour conserver leur poisson, pour le faire de la vieille méthode, à mettre du sel. Et puis la méthode neuve des autochtones, c'était de le faire sécher au soleil, du poisson sec. C'est vrai que tous les navires, il y en a quatre centaines qui ont commencé à venir sur les côtes pour sécher leur poisson. Puis c'est lorsqu'ils ont rencontré les Autochtones qui faisaient une partie de leur vie, le printemps, l'été et l'automne sur le côté de la mer. Puis c'est lorsqu'a commencé la traite des fourrures. Puis là, on va venir à nos ancêtres euh, français, <coughs> les premiers venus. Il y en avait quatre qui sont venus dans 1604. Il y avait un poutrin court, parce qu'il était un aristocrate il y avait un Dugas-Demont qui était euh, comment est-ce qu'on peut dire ça c'était un officier euh, il y avait un, un, un Pont gravé qui était un marchand ou un commerçant puis il y avait le fameux Samuel de Champlain qui était un navigateur bien ces quatre-là avons eu euh, du roi de France le monopole de venir puis faire la traite des fourrures avec les Autochtones, puis la condition était qu'il fallait aussi s'occuper de la colonisation de ce qu'était devenu l'Acadie. OK? Ils ont commencé par essayer de survivre ici, dans ce pays. Ils ont fait le tour du continent, de la Nouvelle-Écosse, et ils ont fait des découvertes et ils ont nommé des certains endroits comme le port mouton. Le port Rosoir, l'île Saint-Martin, le cap Fouchu, la baie Sainte-Marie, le port Royal, la baie française, qui est la baie fondée. Puis, ils ont établi la première rivale avec une petite habitation sur une île, l'île Sainte-Croix, dans la, la, la baie française, dans la baie fondée. Et puis, le résultat n'a pas été bon. Et il, y a, il y avait 70 hommes, je pense, ou 75, et il y en a 35 qui sont morts de la famine et puis du scorbut. Puis, on veut qu'ils ne pouvaient pas survivre dans ce pays, spécialement sur cette île, Sainte-Croix. Ça va qu'ils ont décidé de déménager et de prendre leur habitation pièce sur pièce et de venir à un endroit qu'ils avaient trouvé favorable dans leur voyage pour se rendre à Sainte-Croix, qu'appelait Port Royal. Ils se sont rendus dans la protection des montagnes et un grand havre qui pouvait attirer beaucoup de navires, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le Port Royal. C'est qu'ils ont revenu s'établir là, dans 1605. Et puis, ils sont établis par accident à côté d'un village autochtone qui était en direction du grand chef Mambertou. Et c'est avec cette rencontre qu'a commencé une amitié entre les Mi'kmaq. Les Mi'kmaqs qui étaient prêts à les recevoir parce qu'ils n'étaient pas étranges avec la, la, la traite des fourrures. Ils connaissaient ça. Ça fait qu'ils étaient contents de voir les Français arriver pour deux raisons. Des, des, des outils de fer qu'ils n'avaient pas dans leur vieille tradition. Et puis, euh, la chance d'avoir un allié de Fauche. Et les Français, eux autres, ils étaient beaucoup, beaucoup contents de faire un métier avec Mambateau pour deux raisons. Numéro un, pour la survivance dans ce pays, il y avait 35 des hommes qui étaient à de la famine et du scorbut. Les Micmacs ils ont montré comment survivre le scorbut avec des, euh, des bouillons d'épinettes de, et des affaires de même pour la vitamine C. Et aussi, pour assurer aux Français, la traite des fourrures, parce que c'était ça qu'il avait eu le monopole de la France pour venir faire. Oui, le monopole n'a pas duré, parce qu'il y avait de la valoserie en France. Puis le roi a enlevé le monopole trois ans après. C'est dire que dans 2007, ils sont retournés en France. Je pense que Champlain, lui, euh, le navigateur, lui, s'est rendu au, au, au Rivière Saint-Laurent. Mais du moins, les Français sont revenus dans 1610 avec Charles de Biencourt, c'était le fils à Poudrincourt, et Charles de Saint-Étienne de la Tour. Ils sont venus et ils n'étaient pas venus ici pour longtemps, dans 1613. Mais un corsaire qui était appelé Samuel Argol qui est venu et il a pris l'habitation à port royal et il l'a brûlé. Et puis, le Charles de Biencourt et le Charles de Saint-Étienne de la Tour, ils sont échappés dans les bois. Ils sont rendus au sud-ouest de la province d'aujourd'hui pour établir un endroit, le Fort Lormeron. Et puis, ils ont commencé à faire la traite de fourrures avec les Indiens dans ce poste-là. Puis, nous ont demeuré les seuls représentants de la France de 1613 jusqu'à 1632. C'est pour dire 20 ans. Non, il n'y avait pas de femme de France ici. La France n'avait pas envoyé de fille du roi. Tout ce qu'il y avait, c'était les femmes autochtones. Champlain est dit avoir mentionné à Montbertour, « Nos jeunes hommes vont marier vos filles et nous deviendrons un peuple. » C'est ça, Champlain va dire à Montbertour. Et c'est à ça l'intention de la France aussi. Il voulait encourager cet entre marièvre pour solidifier la traite des fourrures que la France est intéressée dedans. OK. Biencourt et Natour sont les seuls représentants de la France pour une vingtaine d'années. Ils avaient avec eux 18 à 20 hommes. Il y en a plusieurs d'eux qui ont commencé à prendre des épouses autochtones. On a des registres qui indiquent qu'un des premiers-nés dans 1620, c'était un André Lasnier. Le fils d'un Louis Lasnier, puis d'une Amérindienne. Charles de Latour, lui-même, avait marié euh, un autochtone et il, il a su avoir trois filles. Donc, on sait qu'il y a des archives pour solidifier ces naissances-là, parce que l'André Lasnier, lui, avait retourné 12 ans après sa naissance pour se faire baptiser en France. Et puis les filles à faire la tour, euh, il y en a qui ont, ont été en France, il y en a deux qui ont devenu des religieuses, et il y en a justement une qui est venue en Acadie pour être un euh, ancêtre des euh, métisses. Yeah. Alors, <coughs> comment est-ce qu'on peut euh, dire, comment est-ce important que c'est un... C'était le premier mariage-là. C'est comme je l'ai dit, euh, dans 1632, finalement, euh, il y a un Razilly et puis un euh, Aulnay qui sont venus accompagner d'un Doucet, un Germain Doucet. Euh, dans les entretemps, du temps que les représentants de la France se trouvent au sud-ouest, L'Acadie avait été entrepris par les Écossais. C'est lorsque ça a devenu Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, dans les 1620. Les, les Écossais se sont établis à Port-Royal autour de 1629 et 1630. Et puis le germain Doucen, lui, c'est un homme militaire qui était venu pour débarquer les Écossais de l'endroit. Puis ils ont eu du succès euh, ils s'avent premièrement établi, le Razilly et puis l'Olnay, puis ils s'avent établi à, à La Hève. Donc, La Hève a devenu une des premières, euh, euh, comment je peux dire, euh, euh, communautés qu'on a, qu'on identifiait spécifiquement comme métis. Puis on pense que les compagnons de la tour, avec les femmes qui avait mariées, qu'il n'y avait pas de documentation, qu'il n'y avait pas de mariage enregistrés, que, avait... que c'est eux autres qui ont commencé à peupler cet endroit-là. Bien, ils ont, comment je peux dire, ils ont demeuré là pour un bout de temps jusqu'à 1636. Puis sur le bateau Saint-Jean, c'est là ce qu'il y a eu une centaine de personnes il n'y avait seulement neuf femmes. C'était les premières femmes venues de France. Ça, c'est 1636. Depuis 1604 ou 5, pas de femmes de France du tout. Pas de filles du roi. Ça fait que les, les, et puis beaucoup d'hommes célibataires, hein, dans les centaines qui sont venus, il n'y avait seulement neuf dix femmes sur le bateau Saint-Jean en 1936. Le, le Aulnay, lui, est mort vite, pas longtemps après qu'il était venus à, à la Haye Et puis, le Aulnay, lui, a voulu prendre la colonie, puis la venaient à Port-Royal. Où est-ce qu'ils vont, comment je peux dire, ils vont commencer l'agriculture acadienne, l'utilisation des aboiteaux pour reprendre de la mer salée, des grandes étendues de pré qui se trouvaient sur les côtes de la baie fondée, les plus grandes marées au monde. Ils ont démarré là. Un petit bout de temps après, les, les, il y en a qui ont demeuré à la règle pour euh, rester dans la vie de la sauvagerie. Il n'y avait pas beaucoup d'agriculture là. C'était euh, plutôt la pêche, la chasse, la tête des fourrues. Et puis, ils ont resté là pour un bout de temps, puis là, plus tard, dans l'histoire, lorsque Mulvigawesh-Lunenburg, lorsque les Allemands ont commencé à venir s'établir en Nouvelle-Écosse, ils ont voulu déménager au Cabreton. Puis ensuite, ils sont revenus, et puis dans du temps, ils s'avons intégré avec la population qui s'est rendue à Port-Royal dans l'Acadie qu'on connaît. Donc, L'histoire, la fondation de l'histoire, c'est que les premiers, les premiers colons ou les premiers acadiens, il y en a beaucoup qui ont la même ascendance, puisque les marient seulement entre eux-mêmes, il n'y avait pas beaucoup d'immigration, il n'y avait pas beaucoup né avant sa mort, dans ses 150 ans, disait qu'il était responsable pour avoir fait venir 20 familles de France. Ça fait que c'était très peu, très peu d'immigration. Ils se mariaient seulement entre eux-mêmes, parce qu'ils ne voulaient pas marier les Anglais, il pas... mariaient les Autochtones. Ça fait que ça, pour c'est la fondation de la population acadienne. les C'était Français, célibataires, qui ont marié des Indiens. Souvent, avec pas de documentation, pas de… Il y en a venu par après, il y a des historiens, on appelle ça des sources secondaires, on dit que c'était ça le cas. Puis on accepte ça, peut-être, euh, jusqu'à… Comment on peut dire que ça soit prouvé autrement. Mais on aime de se fonder sur ce qu'on appelle des liens des liens euh, préférés, puisqu'il y a des archives pour supporter, puisqu'il y a des. Euh... En autre mot, je peux peut-être dire qu'il y a une quarantaine de liens qui sont préférés. C'est à plutôt entre les dates de 1670 à 1625. Et puis ensuite, on a peut-être huit dizaines de mariages secondaires qui sont liés par les historiens, mais qu'on ne peut pas prouver autrement. Puis là, on a peut-être sept ou huit des liens qu'on appelle euh, incertains, puisque les documents sont faibles et même manquants. C'est vrai que c'est sur ça qu'on se base pour dire que la communauté métisse est vraiment. À cause que, comme l'Ouest, les Métis qui marient Métis, ou bien que les immigrants Maria les Métis, cousins qui marient cousins, Métis qui Maria cousins, Métis, juste la même manière que l'Ouest, pour dire que probablement la majorité des Acadiens avant ou ont un euh, ancêtre autochtone. C'était assez pour une réponse pour dire où oui, on se base. Oui, oui, oui, oui. Euh, Peut-être euh, <rire> peut donner un peu de biographie de euh, euh, Jacques, c'est quoi ton histoire un peu euh, euh, Joseph, de parler de ton histoire un peu, puis euh, où euh, ta famille vient. OK. J'ai fait de recherches recherche dans de, de ma famille. Euh, mon autre famille, c'est Jacques le premier jafford qui est venu, c'est un, un vétéran des guerres Napoléens. Il venait de Metz France. Il est venu vers 1800 et il a marié une autochtone de, de la région. C'est là qu'on vient d'eux. Il n'y en a pas beaucoup de, de jafford, mais on est fiers. Et sur le vol de ma mère, ça vient du bord des surettes. Il y a beaucoup de métis, mariés métis, mariés métis. Et, et j'ai trouvé 17, 17 fois que mes les ancêtres avaient marié, soit des métis ou des autochtones métis, etc. 17 fois. C'est incroyable. Oui, oui. Toi, Paul, c'est toi ton histoire? Oui, bien moi c'est un peu différent en ce que ma mère est acadienne, avec beaucoup de liens autochtones. Comment est-ce que je peux dire? Il y avait des euh, petits pauvres. petit euh, petits-pâts qui avait marié une Marie-Thérèse, il y avait un Rimbaud qui avait marié une Pinette, une veuve, Pinette, Anne-Marie, hein, oui. Et puis, euh, il y avait des mires, il y avait une euh, Françoise Mues qui avait marié un, un, un Français. Et puis ça, c'est du, euh, du côté de ma mère. Euh, mon père, lui, il n'y a pas, pas d'Autochtone du tout dans, dans lui. Ça fait que moi, je suis seulement qu'un moitié, moitié. Mais j'ai pris un grand intérêt à moi dans l'Acadie, puisque j'ai grandi dans le village de ma mère, un endroit appelé Sonnierville, et puis j'ai été beaucoup chanceux que dans ma petitesse, il y avait un homme qui était dans notre communauté. On les appelait à ce temps-là, on ne les appelait pas des métis, on les appelait un acadien micmac. On pouvait dire par sa figure, c'est très physique qu'il avait, comme on dit à nous autres, il avait de l'Indien dans lui. Et puis, euh, il était beaucoup intéressé dans la, la, la, la trappe. C'était un trappeur, on dit qu'il français, un trappeur, un piégeur. Euh, et puis, euh, il m'a transféré ça, cet, cet amour-là du bois dans moi. Puis, à cause de son influence, moi, suis devenu biologiste de la fonte. J'ai eu l'occasion d'aller à l'université, l'université Sainte-Anne pour commencer, puis ensuite dans deux universités anglaises pour devenir un biologiste de la faune. Puis je dis toujours que c'est à cause de ce métier-là que j'ai devenu ce que j'ai devenu. Il a eu une grand, grosse influence sur moi puis là, quand ce que, on est venu à parler d'une association métisse et de peut-être avoir des ancêtres comme acadiens autochtones, je vais te garder dans son et, euh, ça un peu. Et ça m'a intéressé beaucoup à cause de mon héros dans ma vie, Léon des Frontins, c'est à son nom. Et puis, euh, c'est manière ça mon histoire. Okay. Euh, tu nous expliquer comment ça s'est formé, l'association? Comment que ça s'est formé. Euh... Un des deux, là, vous pouvez m'expliquer ça? C'est Paul qui, qui était le président fondateur. Donc, je vous laisse ça, à Paul. OK. Oui, bien, dans, dans 2007, il y avait une petite acadienne locale ici qui avait pris euh, un travail, un travail d'été, je pense, que c'est à ce temps-là, avec le... Condre, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, Congress of Aboriginal people, Congrès oh, oh, du oh, peuple oh, autochtone, c'est oh, même oh, pas ouais. Ben, anyway, euh, dans son travail-là, elle est venue euh, prendre intérêt dans l'affaire des, des Métis. Et puis, elle était beaucoup intéressée dans sa propre histoire en étant acadienne elle-même. Et puis, euh, elle était un long bord, Lombard. Elle Lombard, c'était son nom. Et euh, elle a voulu venir faire une réunion à l'université Sainte-Anne, et puis ici à Yarmouth, à la, la Grand Hotel qui est la place temps-là. pour rapporter aux Acadiens. Saviez-vous que généalogiquement, beaucoup d'Acadiens ont des ancêtres autochtones, au moins un. Et ce qui est de valeur, c'est qu'il y a des associations que tout le monde peut joindre, mais il n'y a pas d'association métisse qui est spécifiquement pour les Acadiens. Ça, c'était 2007-2008. Puis il y en a une gang de nous autres qui sont mis, puis on dit, « Ah, oh, bien, s'il n'y en a pas, ils vont en avoir une. » on va trouver une manière de s'organiser pour avoir une association métis acadienne pour représenter non seulement les acadiens mais spécialement ceux qui ont des euh, des racines autochtones. Ça va que cette manière là la fondation commence c'est à l'idée de l'affaire puis on s'est mis à l'oeuvre on a contacté euh, euh, c'est en anglais, on dit Joint Stock Companies. C'est pour euh, s'enregistrer officiellement comme une association. Et puis, on a décidé sur le nom, vous interceptez dans le nom de maintenant, l'association des acadiens médias Souricois. Ouais, well, pourquoi le nom Souricois? Oh. Ben, on est venu à savoir que les premiers venus pour la traite de la fourrure, c'est à supposer qu'il y avait un endroit qu'on pouvait aller faire la traite des fourrures avec les Autochtones. On n'est pas sûr où c'était, mais c'était un endroit appelé Souris. Souris, comme une petite souris. Un havre souris. Le seul endroit qu'on a dans l'Acadie maintenant, c'est euh, l'île du Prince-Édouard, il y a un endroit qui est appelé Souris. Bon, on ne sait pas si c'était là, mais il y avait un endroit où on faisait la traite avec les Amérindiens. Puis comme je l'ai dit plus tôt, on faisait de la traite des fourrures avec les Amérindiens pendant les saisons que les venus d'Europe pouvaient… Ils ne venaient pas dans l'hiver, ils venaient dans l'été. Hein? Ben, ils rencontraient le monde qui travaillait ou qui faisait une vie sur le côté de la mer. Ça, c'était les micmacs d'aujourd'hui. C'est que le mot souriquois a venu à vouloir dire les hommes de l'eau salée. C'est venu que c'est ça que dans la signification du mot souriquois. Les hommes de l'eau salée. Encore pareil, mettons, euh, les hommes de l'eau douce du Haut-Canada, les Iroquois. C'est les hommes de l'eau douce. C'est vrai que c'est ça la signification de Souriquois. Puis, puisque c'est plus utilisé, ce mot, c'est un vieux mot français, puis puisque nous autres, on dit « Hey, notre ascendance s'en va au début », on va utiliser ce mot-là pour nous décrire. On va utiliser, à la place de Micmac et Malessette, on va utiliser « souriquois ». C'est-à-dire qu'on a devenu l'Association des Acadiens Métis-Souriquois. Sur ce point-là, on va prendre une pause, puis on en revient.